Ok salut les derniers et bienvenue sur Fitness Fusion. Elle est là pour faire des fusions. <rire> Comment t'es réveillé Je suis mort, mort, mort, mort. Il est 8h, on se retrouve en Italie pour une petite FAQ. Et pour vous présenter un peu le type de journée qu'on fait quand on vient ici, parce que vous le savez, on vient tous les ans en vacances. Mais aujourd'hui on a décidé de ne pas passer des vacances et de plutôt faire. Quand d'entraînement, voilà. Quand d'entraînement, voilà. <rire> Donc là, on va directement aller peu. à la salle. Petite question, Pimos. À Quand un projet rencontre Abonné de Anto Baki. Bah, les gars, prenez l'avion, revenez en Italie. On va bien vous accueillir. Vous non, venez pas ici, c'est un lieu sacré. Il faut pas qu'ils vienne ici. Alors, rencontre Abonné, on devait venir au Festival de fitness en septembre. Malheureusement, il a annulé. Pas ouais, bah grave, on sera là par les Games. Oui. Parce qu'on est des gamers au final. <rire> on a surtout un projet de vidéo qui va vous plaire bah, et oui, qui est aura vrai, ça un vrai, peu un oublier. rapport avec les Rencontres Abonnés. Donc ne vous inquiétez pas. C'est un projet de vidéo qui est énorme et vous allez kiffer. J'en fais une light pour toi. De Sus Sus, Sus. Sus. Pomme. Non on va à la salle, bon, salle. J'ai très mal dormi Séance quoi Moi je peux pas de séance, je viens faire euh, les pôles. C'est parce qu'on tourne la FAQ sur plusieurs jours pour ne pas avoir à travailler euh, tout au long des vacances. Donc de temps en temps, on sort la cam' et on se pose des questions que vous nous avez posées. D'ailleurs, Pimou, t'en as une une J'en ai de Elliot Zach qui demande est-ce que vous avez déjà pensé à faire une compétition de bodybuilding Jamais. Toi, que jamais Là, je... Podio... Déjà, les athlètes, je les connais pas. Je les connais que depuis qu'on fait des vidéos euh, sur YouTube. J'ai appris récemment euh, Chris Bumstead. Après, les youtubeurs américains, ce pas... Je pas du tout et euh, non, ça ne m'intéresse pas. Il m'a toujours fait, dit, je ne veux pas me mettre en streak devant des hommes. Déjà, de une, pour moi, ça fait zemzem. <rire> et euh, de deux, pour être le meilleur dans ce sport, bon, ok, il y a une grosse part de génétique, mais quoi qu'il arrive, il faut se charger. Et il faut sucer les jurys. Ah ouais, aussi Ah bah oui, là-dedans, gros, c'est le pire voilà. truc, hein, c'est corrompu à la mort. Hein. Parce qu'au foot, même dans le haut niveau, ok, il y a du dopage et tout, mais tu peux quand même atteindre un très bon niveau bah, en Ligue 2, même Ligue 1, sans forcément te doper. Regardez, je parle tout seul, on dirait un fou dans le miroir. Ah ouais, t'es un batard, <rire> il me dit, regarde-là, regarde-là. Muscu, non, parce que, <rire> que c'est un sport où t'es obligé de, de tricher pour gagner. Ouais. Voilà. Allez, Poche, j'ai une question pour toi. Bah, dis. Une question de Le musclé. Penses-tu faire de la compétition au bench un jour Non. Non, Non. toi je sais que tu veux, mais moi je veux pas parce que dans la dernière fois que j'ai fait les 185, ça m'a coûté une grosse tendite à l'épaule et j'ai du bulk jusqu'à presque 100 kilos et ça n'arrivera plus. Mais... Maintenant que je fais du basket, je ne peux plus. Le power, ça t'intéresse pas du tout Ça m'intéresse pas, c'est un monde de Géchard et j'irai pas là-dedans. Et pourquoi tu as poussé autant ton bench alors Parce que c'est moi le plus fort et il fallait que je montre que c'est moi le plus fort. Ok, D'accord. <rire> Terrible, la lumière, alors monsieur Didjo, dis-moi, j'ai une question pour vous de la part de Kenan 23 qui demande va voilà ben pour le son. Tu vas où Qui demande comment limiter la casse en vacances les top astuces sans créatine ni le quota de prod. On a fait une vidéo là-dessus. Ouais. Mais les gars, il faut les regarder les vidéos. Le mercredi on vous donne des conseils euh, sur euh, comment bien manger, comment bien s'entraîner. Je sais plus si c'est vois le titre de la vidéo. À gérer sa diète et ses trainings en vacances. Donc je te renvoie. On va la voir. Et un conseil important, cyclez vos glucides autour de l'entraînement. Et surtout entraînez-vous hein, même en vacances. Hein. Pimous, question de la fibre 2.0. Je pense avoir les mêmes insertions de que toi, donc il n'en en a pas du tout. C'est quoi, remplir... ah, quoi ta stratégie pour remplir au mieux tes pecs, à part te charger C'est un menteur, il n'y a pas écrit tout ça. il si, y a la moitié des trucs que tu as rajoutés. Ah, tu m'énerves, il a écrit tout y a ça. La moitié des trucs que as rajouté ah, tu énerve, trucs que as rajoutés. <rire> Euh, pour les pecs, en vrai, on a fait une vidéo déjà pour rattraper des points faibles où j'ai donné moi mes astuces. Ouais. aller la voir rattraper un point faible, mais sinon, tes insertions, tu pourras pas les changer. Si t'as pas de pecs, tes insertions elles sont courtes, tu t'auras pas de pecs, c'est comme ça, il faut faire avec. En contrepartie, c'est de bosser tes points forts, avoir des plus grosses épaules, des plus gros bras, et c'est tout. Juste sur tes points forts, un point faible, ça restera un point faible. J'ai pas d'épaule, j'aurai pas d'épaule toute ma vie, c'est comme ça. Tu veux voir l'épaule <rire> C'est comme ah, ça. Il hein. n'y a pas d'épaule. Fais ta pose dans le miroir. Il n'y a... a pas d'épaule. Oui, monsieur, il n'y a pas d'épaule. Il n'y a pas d'épaule. Oui. C'est l'effet miroir. Oui. C'est juste l'effet miroir. Allez, descend, j'ai une question à te poser ça va pas me laisser ma série en paix. C'est quoi Tu vas me laisser finir ma série en paix Non. J'ai une question de ADNHM, un nom à la con. Il dit salut BG, à quand une vidéo conseil de muscu pour les mecs très grands s'il te plaît Genre des mecs de 2 mètres quoi par exemple. Putain, non les gars on en a tourné une et le problème c'est qu'on a eu un, un problème de son avec ces putains de micro qu'on a galère toujours à utiliser. Du coup, j'ai une séance où j'ai coaché un mec qui faisait 2m02 ouais, vrai. et c'était un débutant en musculation. Donc j'ai les plans de vidéo, le son est mauvais. Si vous voulez voir ça, dites-le-moi en commentaire et peut-être que je la publierai sur non, non, non répertorié, sinon. en non, non répertorié ou sur Didio Fitness. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on est grand, il y a plein de petites choses à régler. J'avais dit tout ça en vidéo, peut-être que je le referai, on verra. Il veut pas vous faire tout Je vous dis de lever les manches, je suis pas faire tout que je abonnés veulent te voir tout nu, il met des gros oversize. Ils ont aller sur l'Instagram Fitness Fusion, ils verront tout nu. Je vous l'arrête que sur les vidéos. Alors, une question de S. Mitch à quand un test de bench full équipé, combi, slingshot, etc. Force à toi, beau gosse. On avait déjà prévu de le faire, j'espère qu'on ne va pas nous voler l'idée, déjà dans un premier temps. Et on avait déjà prévu de le faire, j'avais prévu de me full équiper et passer les 200 pour voir si vraiment ça aide beaucoup à expliquer moi show, je suis sûr euh, que, que tu as pas 200 je pense que je l'ai fait avec les, coudière, avec les... Euh, le hier le tigre tenu et le truc autour je pense que je l'ai pas normal donc activez la cloche si vous voulez voir un 200 kg nati dit que j'étais natif. <rire> Bécon, œufs, deux toasts, il y en a assez. Et on va passer à la prochaine question. Moi j'ai pas pris de bacon parce que je suis musulman. Ou parce qu'il a déjà tapé. Enfin, déjà il y a Maxime Chabert qui dit t'es sexe. Bon on va rester sur les fruits, sur la bouffe, tout ça. Ça t'est déjà venu déjà venu à l'idée de vouloir te charger un jour de R1. Tu dois être honnête ou quoi Bah oui, tu dois être honnête. Non, ils vont dire qu'après je suis chargé pour du vrai. Il dit la vérité. En vrai, oui. Première année de muscu parce que je regardais beaucoup Ziz. J'ai ma période comme ça, après j'ai laissé tomber. Bon. Donc toi, c'est pour ça que tu as progressé si vite la première année. Voilà, enfin, moi, j'ai commencé à faire Voilà, c'est ça, va te faire foutre. Vous pouvez aller voir sur son Instagram, il faisait des sacrés perfs dès la première année. On se demande bien pourquoi. Va te faire foutre. <rire> Encore, il y a Zach, hein. il pose ouais. des bonnes questions. Il a dit est-ce que vous trouvez que le deadlift est surcoté grâce au réseau ?» C'est vrai que c'est surcoté. Tout le monde fait du deadlift. Tout le monde fait en du vrai, deadlift. Moi, je sais pas maintenant. si c'est les réseaux euh, la cause, mais le powerlifting, en ce moment, c'est à, à la mode, tu vois. Donc, le, le terre, c'est l'un des meilleurs exos euh, de force. Mais est-ce que c'est surcoté tu on peux le un remplacer peu partout. En vrai, pour le body, c'est pas utile les gars. Pour avoir un, un gros dos, c'est pas le, le mieux, pour faire de l'hypertrophie en tout cas. Je suis d'accord. Mais si vous avez des objectifs de power, si de... vous voulez vous amuser. Et vous amuser, prendre plaisir, hein, parce que franchement, c'est un kiff de soulever des grosses charges. Des lips ça tue. Bon, on finit ça et on se retrouve à la plage, les gars. C'est que là on te voit encore. Non mais c'est trop long. Ouais, mais c'est un grand temps. Je vais gros. Non mais, langue, non mais l'angle C'est trop. Là, là, là. Regarde. Là, on te voit encore ouais, entier. Ça va aller, mon gros. Mec, trop... Là, là. <rire> on te voit encore entier là. Euh, alors combien de temps pour atteindre son maximum, son maximum naturel euh, De bon. sifex faire, un truc comme Moi, ça. Moi, je dirais trois ans si tu fais des choses vraiment bien, mais en moyenne, c'est 3 à 5 ans. Après, il euh, n'y a pas vraiment de max natif. qui qu'il va continuer d'évoluer, même après cinq ans, même après dix ans. Il, y aura, il va toujours varier par rapport à ce que tu vas manger, par rapport à l'intensité de tes trainings. Donc euh, on a constamment un corps qui change et qui évolue. On peut toujours faire mieux les gars Regarde comment je nage surtout C'est normal comme mec, toi, je travaille avec toi moi Je suis payé Arrête Arrête C'est Arrête Je suis payé c'est bon eh, On a investi quand même sur FF les gars, regardez on peut rentrer dans non, la Je ne vais pas parler avec lui Avec mes lunettes, Attends, allez. Allez. Combien de temps pour atteindre un bon physique Déjà ça dépend ce que tu entends par bon physique Est-ce qu'un physique athlétique, tu euh, peux prendre qui Tu as une bonne référence pour moi de physique athlétique Didjo euh, de Fitness Fusion Non, ça c'est un gros physique ça, allez, ça c'est un aviser, gros physique de g ass... Un physique, euh, allez on va dire... Pour avoir par exemple le physique de Tarzan tu vois, qui c'est un, un, un bon physique, mais qui est facile à atteindre. Honnêtement, je pense qu'en un an de training, tu peux avoir un bon physique déjà. Ouais. Ça dépend des standards de chacun. Toi, t'as mis combien de temps pour avoir un bon physique Au bout de un an, j'avais déjà un physique. Non, un an, c'est suffisant pour une bonne génétique. Hein. Arrête de filmer les culs. Je sais ce que tu fais. Et on a des meufs. Ah, hein. Je sais ce que tu fais. Et je vais vous <rire> les gars, ouais, je suis sur une, sur une bouée. <rire> Venez, vous, je vais vous montrer des culs. On non, va non, nager. Non, je, non. Vous, je vous montre des culs. <rire> You. We got to go. J'ai de faire le mec Un animal J'ai une question de Isoula Chancla qui demande Pratiques-tu la rétention séminale pour garder la testostérone au maximum Elle est belle Oh, oh. J'ai une question pour toi d'Alex Strong. Il dit quel volume de série de travail est le plus important hey, arrêtez de compter, les gars. Allez, vous en prenez. Les gars, il est soufflé. Je mort. Le sable, ça Un gorille. Regarde le gorille. Un gorille. Les questions de la communauté sont toutes passées. Hein. On les a toutes faites sauf une. Il demande quelles sont les villes que vous conseillez de visiter en Italie à part Rome, évidemment. C'est pour toi celle-là d'un moment. Ouais, je sais, mais bon. on peut la faire demain la vidéo. C'est un membre FF qui pose cette question. C'est un mec là qui te paye la Monster Tu vois tous les mois C'est les trucs à 2€ là C'est ça Une Monster Quand vous vous abonnez juste Vous allez pouvoir nous suivre Voir nos vidéos et tout Mais si vous souscrivez vous... Il y a plusieurs paliers Je crois il y a 2€ Et plus tu payes mieux c'est Des deux euros, lorsque vous payez Nous on met des vidéos en privé Souvent on a 2, 3, 4 vidéos d'avance en privé Surtout les jeux de loi On les, Surtout les jeux de loi. un mois en avance Et vous allez avoir accès en avance à ces vidéos là Et là pour la FAQ ça Vous prioritaire Priorité Donc, sur là, les Rahim te pose une question Quelle ville tu conseillerais à part Rome en Italie Alors déjà, je déconseille Rome C'est trop touristique C'est beaucoup trop touristique C'est plus vraiment l'Italie quand t'es dans Rome même Moi, je conseillerais des villes comme Naples Pour ceux qui veulent la vraie Italie Va falloir aller en dessous de Rome Gallipoli, les Pouilles, Reggio Calabre La Sicile la Sicile c'est de la frappe, Sardaigne, un peu plus riche. Et pour ceux qui aiment la civilisation, qui aiment avoir du wifi, je vous conseille de rester quand même plus dans le nord, mais il y a des chouettes coins comme Florent, il y a Bologne, Milan, sympathique pour faire les magasins. Bahim, t'as vu comment il mais... prend le temps pour répondre à ta question Mais honnêtement, <rire> moi je vous déconseille le nord d'Italie, je vous conseille le sud de l'Italie, là où c'est pas cher, des calzones à 1€, des pizzas à 4€, euros, de la bouffe pas chère, du soleil, et les gens sont tous gentils. Donc, voilà payez et on prendra le temps sur vos voilà. questions. De toute façon c'est simple, regarde. Faites des dons et nous on vous fait visiter en vidéo, c'est bon <rire> Et on vous montre même des tétons. Voilà, si vous voulez. <rire> bon, a, normalement, c'est des produits de QNT, hein, mais On est à vacances, on n'a pas attends, attends, tout pris. Attends, attends. Mmh. Ouais, des monstres gratuits, c'est bon, hein Ah, c'est bon, hein Alors, moi, j'ai une question. Elle a été posée par un monsieur Jijio Fitness. Mais je me suis dit, pourquoi pas la poser à lui-même Je me pose des, des questions, okay. Voilà. Est-ce que tu préférais faire Genetics ou passer sur la chaîne de The Rob Genetics, direct. Pourquoi The Rob, il me fait peur dans le ouais. sens où il dirige l'interview, tu vois. Yeah, J'ai eu des retours sur lui euh, chaud. Quand tu es journaliste, tu peux orienter tes questions. Ouais. Tu vas forcer le gars à dire ce que tu veux entendre, ce que tu veux qu'il dise en fait. Et oh on là. a eu un retour de... On peut de... des... Non, ne donne pas de nom, d'ailleurs retour non. de quelqu'un. Bon, D'un youtubeur qui est passé sur sa chaîne, comme quoi il s'est senti un peu mal à l'aise avec lui. Après, ce serait une bonne expérience, on est, on est, on est ouvert à tout featuring. On est ouvert euh, tout court. On bat les couilles des vues, c'est juste parce que bah, on veut voir tout le monde, c'est tout. Comme on vous l'a dit, c'est des mecs qui font du fitness et des vidéos, donc forcément, on s'entendrait bien avec eux. Après, on a tous des défauts et des qualités. Moi, le premier, j'ai une petite bite. Pardon hein C'est pour le divertissement, les gars. Demandez à vos darons. <rire> Les abonnés vont vraiment voir que, tu, que je kiffe le basket et tout. Les gars, ai alors rien à foutre du basket. Foutre. Ça. Mais ça brûle des calories. Et en plus, de toute façon, les gars, on est bon dans tous les sports ici. Ce qu'il faut pas entendre. Venez tous. Haroun, viens, je te baise. Allez, il commence. <rire> Mais c'est trop facile. Tu mettrais un montage comme quoi elle rentre. Ouais, ouais, c'est facile. Vas-y. Alors, viens. moi, j'ai une question. Arrête de faire semblant que tu mets des paniers. <rire> moi, j'ai une question. Ouais. De ma part et donné que t'as vu que moi à côté je suis. Non. Non mais t'aimes bien cette question là, je ne crois pas. Non mais parce qu'on sait que c'est. On sait que tu prends des produits Je suis naturel La question elle sert à rien. Je déteste quand je dis ça en vidéo. Tu vas se calmer le TikToker. Explique pourquoi t'aimes pas quand on dit ça. Je déteste qu'on dise tout le temps je suis naturel, je suis naturel. Pour moi si tu le dis trop, c'est que t'es pas naturel. Parce qu'il y a un petit nouveau, il met sur tous ses postes là en ce moment. Et pour moi quand tu le répètes trop c'est que tu l'es pas. Bref, je disais comme t'as vu moi. T'arrêtes pas de mettre des trois points. Ouais ouais, c'est ça ouais. Moi, comme tu as vu de mon côté, je fais un autre sport. Ouais. Et j'ai commencé à m'orienter un peu moins muscu, un peu plus multisport, tu vois. Ouais. Comme je, que... je l'étais avant. Voilà. Est-ce que tu as prévu par la suite, toi, de ton côté, trouver pourquoi pas un autre sport, te diriger plus vers une partie athlétique, euh, quitte à être moins fort, moins musclé, mais plus polyvalent bah Moi, à la base, c'était ça. Hein. Je faisais de la muscu en complément d'autres sports, le football notamment. Allez, voir, bon tu pas peur, football. Après, j'ai lâché le truc pour devenir un gros muscu. Et là, j'en ai marre de montrer ma shape et je vois, je suis grosse, j'ai plus les abdos, tout ça. Du coup, on va retrouver une base athlétique à 75, 72 au minimum. Et euh, sinon, j'ai pas l'intention de m'inscrire dans un autre sport. Mais il y a le la boxe qui m'intéresse, le football américain qui m'intéresse. Il y a plein de sports en vrai. Hein. Tous les sports sont bons à prendre même le basket. Au final, je kiffe un peu. Mais euh, ça prend du temps pour être bon. Et dans un sport, si tu veux l'apprécier, faut être bon. t'as un basket ou pas Vas-y. On a une question encore de Eliot Zach mais il a, il a des bonnes questions. Ah ouais, il y a, a hein. J'ai vu, il y en a posé pas mal de questions. Et Il demande quel est votre fit de rêve. Arrête de sourire. <rire> les gars, vous le savez, Alex de Body Time. Non, non, merde. Body Time. A chaque fois, je dis que Alex. C'est trop. C'est trop. Hein. Pas et normalement, les gars, ça devrait se faire. Si je le mets. Non oh Alex <rire> <rire> Une question de Elliot Zach. vous avez déjà pensé à faire une compétition de body Oui, <rire> bien sûr on a déjà pensé mais... Non, tu as déjà pensé. J'ai déjà pensé mais trop de sacrifices, pas les produits et tout, c'est juste c'est trop de sacrifices, tu développes des TCA parce que tu manges rien, j'en ai parlé avec Arthur Gaines et j'ai compris que ça valait pas le coup. Et surtout maintenant tu es devenu un basketteur. Et en plus je suis un basketteur, je ne suis plus un bodybuilder, je nique sa mère le bodybuilder. <rire> un montre alors Je montre quoi Tu m'as privé d'un bras. Tu m'as privé d'un bras. Allez, juste un shoot. Si ça rentre pas, on coupe au montage. <rire> ouais, ouais. Dommage. C'est dedans. Les gars, on a fait assez de vidéos basket sur le abonnez-vous. Ouais, c'est fini les vidéos basket. On est une chaîne muscu. D'ailleurs, après l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait puis mousse On va à la plage. Non. Si moi, je vais pas à la muscu, Frère. je vais pas la muscu. Ouais, je vais cataboliser là il faut... Ah, ah on, va on va manger. On va manger. On va vous montrer ce qu'on mange en vacances, les gars. C'est parti. C'est par là, je crois. Ah, le regard. C'est un. Oh là là. Et oubliez pas de lâcher oh, votre like, grille. les gars. Bueno, appétit. J'espère que vous m'entendez, il y a du bruit. C'est ici qu'on mange le midi. On va, on va, on va choisir ce qu'on va prendre et on va répondre à quelques questions à table. T'as faim Moi je suis pas là pour me faire remarquer dans les trucs où je vais souvent les... Il y a même pas tu fais un salto On se retrouve à table, les gars. Je oh, prochaine question, On ouais C'est rapide. Ah, c'est très, très rapide ici. On est efficace. Est on va ah, dire, je me la pète. Il explique un peu que quand même, c'est diète ce qu'on mange. Bien tu crois que c'est jet ça Bien sûr que c'est jet. Il y a plus d'huile d'olive que de pommes de terre. Ah, mais pommes de terre, poivrons, brocolis... Ton poisson il a trempé dans la mer et ensuite il a trempé dans l'huile d'olive. Je te le dis. Mais c'est quand même des darons qui cuisinent, c'est du fait maison, c'est propre. Parfois on marche beaucoup et on se dépense. Pimousse, taille du chibre, de noir. Hein. Non, regarde. Tu vois, mon problème, c'est que sur mon affaire, avec des détraques sexuels. Les gars, c'est vraiment écrit ça, hein. Je sais pas si on voit. C'est toujours la même question. Ah, là, intéressante. De Gilbert Gillan. À quand une vidéo journée dans mon assiette C'est quand on est de vacances, on a prévu de le faire. Ah, en train de le faire, là. Voilà, une non. journée dans mon assiette. Hop. On est en vacances. Ouais, mais quand même, on essaie de manger Mais que pas. je mange ici, je le mange pas chez moi, je vais pas te mentir. Je me fais à manger moi-même, j'achète pas à manger dehors. C'est beaucoup plus cher de manger dehors. Chez moi, j'ai mes petites habitudes que je vais faire souvent le matin, mais Rice Krispies par exemple. Moi j'en ai inintéressant. Ah c'est pas une trop cérébrale, j'ai le ventre vide. Le MT4280 il a dit « Auriez-vous préféré pratiquer à l'époque du old school gym ?» Moi je suis très bien actuellement. Après c'est clair que plus le temps passe, plus j'aime ce sport, et plus je préfère les salles indépendantes où justement je suis tranquille. Et il y a des petites pépites dans ces salles-là, des machines qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les, sports, les fitness Park ou les fit sinon 2022 ou en 98, pour moi c'est pareil. L'accessibilité au produit, tu m'as dit que tu aurais bien aimé. C'est si en vente plus de jours avant, je pense. Non Tu me dis dans Les avis. risques étaient pas connus, donc les gens ne sont les coups, ils ont envoyé ça comme des MNMS. Ah ouais, ouais De toute façon, que ce soit en 98 ou en 2022, je ne me charge pas. donc là on se retrouve à la plage de toute façon restez avec nous on passe la journée ensemble on répond à vos questions j'espère vous kiffez la vidéo n'oubliez pas de liker hein, même si c'est pas encore la fin et on se retrouve à la plage. Alors moi je vais rester. D'ailleurs, j'ai une question là de Léo. Combien de temps t'as mis pour avoir 185 au bench Et il y a écrit arrête de flexer, t'es maigre. Fils de chien. Alors pour avoir 185 au bench, en tout il m'aura fallu 6 ans. Je l'ai passé l'année dernière et ça a été sur la durée. Première année 130, deuxième année 145, ensuite 155, 165, 175, 185. J'ai même pas fait de force, c'est juste venu au fur et à mesure en montant mes charges. Et quel palier a été le plus dur le plus dur, ça a été les 170. 160. Après, une fois passé sur 70, tu te dis nique sa mère. C'est bon maintenant. Et du coup, c'est quel produit qui t'a aidé à passer les 170 faut demander à DJ c'est lui qui m'a prêté. Ce sont les produits QNT de type euh, whey, de type euh, testostérone et nantate. Arrête, arrête, arrête, je commence à dire des dingueries. Mais on est parti, il y a des nuages et toi tu restes Je suis bien là Plage, sport, bouffe, il y a que ça de vrai Moi j'ai une question, quelqu'un a posé sûrement parce qu'il a vu les... les stories Instagram Fitness Fusion Qui quelqu'un Moi j'aime bien quand on cite les blazes une Inked, il a demandé à quand un fit avec F Tu sais quoi la tête de ma mère que je vais lui envoyer un, un mail En gros les gars on l'a croisé à Bordeaux là On l'a rencontré par hasard, mais vraiment par hasard au les restaurant Brésil. On a parlé une bonne demi-heure avec lui Franchement c'était une superbe rencontre Moi j'ai toujours poussé Pimous à ça serait à Genetic par rapport à son 58,5 au bench et à son physique de, de ouf et je me suis dit bah pourquoi pas postuler moi aussi et pourquoi pas moi parce qu'en fait j'étais en train d'écouter son live où il parlait de l'hypocrisie et opportuniste des opportunistes des gomuscules donc ça voulait être un opportuniste non je me suis dit la raison les gens ils sont pas honnêtes moi je suis honnête s'ils cherchent des vrais nati je suis là j'ai peut-être pas le meilleur physique les meilleures perfs mais au moins je suis sûr que je peux paraître honnête aux yeux de ses viewers et motiver vie certains vont dire que t'es cher parce que as des gros pecs et des grosses. Je m'emballe avec on moi, j'ai jamais, jamais rien pris, je prendrais jamais rien. mais les autres rien. aussi pourraient dire moi je sais que j'ai jamais pris. Non parce que lui il disait qu'il y a Amir et Swann qui ont reçu un ouais. bel accueil de sa communauté. C'est des vrais natifs. Je me dis que le plus grand nombre, ils sont pas cons. Donc, la pas majorité vrai. des gens, si t'es natif, ils vont dire ce mec là et les natifs vont pas se tromper. Sur 5 mètres du genetics il y en a deux où la majorité des gens ils ont dit on c'est sûr 600%. ils sont natifs. Et ben maintenant il y en aura un troisième question de la part de Lou A.P. Oui. Elle est revenue plusieurs fois. Tu as mis combien d'années de muscu pour avoir ce résultat sur ton corps Bah là ça fait huit ans, neuf ans que je m'entraîne. Après mon corps il fut le cul, hein. il y a cinq ans j'avais un très bon physique. Tu penses c'était quand ton prime euh, Avec le fit, euh, avec les doubles de je crois. Ouais je pense aussi. À 75 kg j'étais. Mais sinon là pour avoir ce physique là, que je vais pas montrer parce que hier on a bien bu, <rire> Il faut 8 ans. Après, c'est ça, la musculation naturelle. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu peux non, pas non. être euh, toujours au top de top. C'est ça. Vous n'avez pas conserver un haut niveau toute l'année. C'est ça. Il y aura des moments où vous serait serez très bien. Quand Par exemple, nous, on va préparer des vidéos. On essaie d'être au top. Et après, derrière, bah, on se relâche parce qu'on peut pas tenir. Sinon, sur le long terme. Et on aime la bouffe. Et on adore. Bravo. Je t'écoute. Bah déjà, tu vas où, là Je vais manger. Où pizza. <rire> on va prendre ma galé. voiture pour y aller, si tu permets. Je l'ai juste là. C'est la petite feuille d'été noire. Payé par les abonnés. Tu mérites mieux. T'es fou, quoi ouais, non, Tu mérites mieux. Ouais, mais, tu mérites mieux. Ouais, mais tu mérites mieux. Malade toi. Si, si, je vois. Je roule dans ça, c'est que j'ai réussi ma vie. Déjà. Ouais, mais moi, je vois les les step back que tu fais, ah, tout, okay. les croit que, que en NBA Ça y est. Je crois que je vais finir en NBA. J'ai compris. Bon, j'ai une question de Abdoulaye. Euh, il, voulait une question non. Non, une question il voulait savoir. questions à la con. Non, Il voulait savoir. Est-ce que tu voudrais bien passer à Genetics Ah, allez, il me retourne la question. Non, parce moi, que pour moi, t'as oui, un meilleur je profil que moi. Tu vois, pour passer. Je le sais. En fait, ce qui est bien, chargé. Pas Non, mais il y a beaucoup chargé dans l'émission. Ce qui est bien, c'est que j'ai des caractéristiques qui sortent du lot. Genre, j'ai des gros mollets et j'ai un syndrome d'éloge à cause de ça. Mais je l'ai dit, je passerai pas dans Génétique, ça m'intéresse pas. Pour être sa plus bonne raison, c'est que FK, je me vois faire d'autres vidéos que ça avec lui, des vidéos marrantes, des vidéos où je vais kiffer. Je sais pas, je trouve que c'est pas mon -ce style. Que prévu. Il a un, un planning chargé. Imagine une fois que j'aurai fini tous mes gros feats. Arrête de zoomer sur mon gros nez, je sais que j'ai un gros nez. <rire> une fois que j'aurai fait tous mes gros feats, pourquoi pas Et Si je fais un fit avec lui, je vais devenir fou. Hein. On se met en rond comme ça. Et le on jeu de loi, tout le fit game va y passer, même Alex Levent. Mais ce qui est noël. Après, il fait 50 kg il n'y aura pas de barre à charger. Pas... Pardon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 Ok, j'ai une question pour toi. Comptez-vous mettre en vente le jeu de loi version muscu avec ah. différents niveaux, différents types à la salle, à la maison, dans le Street, au parc ou tout nu Ou tout nu, tout nu. Il n'y a pas écrit ça. Il y a pas écrit ça. C'est vraiment il nous avons. <rire> euh, J'avais vu cette question, elle m'intéressait en plus. Mais je tombais dessus un instant. Euh, les gars, on a un jeu qui est prévu depuis la création de notre chaîne YouTube Fitness Fusion. Est-ce que je peux te dire à peu près ce que c'est Non, on ne se rien okay. du tout, on va nous voler l'idée. Le prototype est fait, on l'a le... déjà essayé, ça fonctionne bien, c'est un jeu que vous pourrez emmener partout. C'est ça. Ce qui est plus simple que le jeu de loi à fabriquer, parce que le jeu de loi... Je pense qu'il faudrait une application pour le faire. Donc dans un premier temps, vous sortirez celui-ci en avril 2023. Il va falloir être patient. On fera sûrement des filles avec d'autres youtubeurs ou des abonnés pour le mettre en avant. Il est incroyable, le jeu. Par la suite, ce qui serait top, c'est d'avoir une application au nom de Fitness Fusion, de regrouper nos programmes, Comment ah, Il raconte ça. sa c'est terrible. D dessus vous auriez euh, les, les jeux, le jeu de loi euh, et le jeu de... C'est comment ah, Je veux non, voir les claquettes. Non, pas les claquettes d'arabe. Bon, on <rire> monte les claquettes d'arabe. Voilà, 5 euros à franc prix. Ah, vraiment <rire> Non, je sais pas. Bon, les gars, on a été sérieux toutes les vacances. Là, ça y est, on, ce soir, ma pizza. on se fait plaisir. Il euh, y en a deux pour lui, il y en a deux pour moi. On balance la question et je profite de ce moment. Eugène qui te demande à quand la diète Corona oui. Bah ben, voilà, les gars. La diète Corona c'est ça, on l'a vécu à Bordeaux et on va la faire ce soir, on va se faire plaisir. Et d'ailleurs, après, on va chercher une glace. Voilà. Donc, merci, Ibra. C'est à cause de toi, ça, c'est conneries. Hein. Ah, ça y hey, C'est la première pizza. Et ça fait un an, non, ça fait deux ans, je n'ai pas mangé cela. C'est incroyable. Coup, je ne pas mangé. On oh les gars, on finit avec les glaces. et On finit pas demain, on a tu pas du paddle, il ne faut pas l'écouter, il Peut-être avec les questions, parce que les glaces, c'est la fin de journée. Vous avez passé toute la journée avec nous, ça fait plaisir. Euh, une question de Matt, Capelle, À quand le vrai ah. donne à la Jamorent C'est une question de Matisse déjà, mon acolyte qui va être content de passer sur cette vidéo. Alors écoute, non seulement je te baise en 1v1, <rire> mais en plus, tu te permets de poser des questions telles quelles alors que je t'ai déjà posé. Tu veux quoi de plus bon, Oui, on va faire un tour long au On va faire un tour le long de la mer la nuit pour vous montrer un peu comment c'est, puis on va le couper là. Je peux pas manger de base. Allez, fourmis de billes. Ah, dis-moi des trucs comme ça, ça aussi. J'ai de m'asseoir. Bon. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir participé sur Instagram et sur YouTube. Désolé pour ceux euh, qu'on n'a pas pu faire. Il y en avait beaucoup, les gars. Beaucoup trop. Et de toute façon, on vient l'année prochaine. On essaiera de faire ça chaque année. Une petite fac. Euh, en on en aussi. refera une de toute façon entre deux, forcément, tu vois, parce qu'il y aura de l'évolution. D'ailleurs, moi, je pense le mieux à faire, c'est qu'ils posent leurs questions dès maintenant, en cette vidéo. Pour qu'on puisse revenir dessus et bah, prendre les questions qui ont été posées tu vois Ouais ah, ça sera plus simple pour nous Là c'est l... août c'est des vacances pour vous faire plaisir vous la communauté. Donc en ce moment on fait pas trop de vues. Les oui. vidéos c'est vraiment pour vous faire kiffer. On ressent aussi au niveau du code QNT. Euh, il est moins utilisé les gars. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites vraiment partie de la FR, Vous êtes vraiment la communauté. Donc n'hésitez pas, même si c'est août et vous avez déjà des compléments, oui, à le utiliser code. Le code faites des stocks maintenant. Faites quoi. des stocks, c'est ça. Après nous, on, on étalera sur le long terme avec les autres personnes qui commanderont plus tard. en tout cas c'est des, des bonnes vacances. On a bien kiffé, on a bien bronzé. Je laisse encore Pimousse là une semaine. Je vais revenir, je vais être noir. Alors, il va être encore plus noir que moi sur retour. Et on rentre. On a un gros fit qui normalement on devrait normalement. voir le jour. On sait jamais les nouveaux programmes PDF. Que des bonnes choses à partir de septembre trois vidéos par semaine. Activez la cloche pour voir ça. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Les questions pour l'année prochaine. Attention. c'était Fitness Fusion de la FF. En Italie on avait dit. Et la Fitness Fusion. Dis la FF. C'est ça. Dis la. J'ai arabe, mi -ara, italien. Siete con Dijon qui forza et fun.